Salut, euh, on se retrouve pour euh, une vidéo sur mon crone. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ce que je comprends totalement, petit update, euh, j'ai beaucoup filmé des vidéos comme ça où j'ai l'air éclaté, C'est parce que en ce moment mon crone va de moins en moins bien. Donc oui, j'en parle un peu plus en ce moment. Mais euh, on pense à me réhospitaliser donc je verrai s'il n'y a plus de vidéos pendant un moment, c'est à cause de ça j'essaie de faire de mon mieux parce que j'ai quand même envie de filmer mais euh, c'est compliqué euh, c'est difficile, euh, là, éditer la vidéo ça va être difficile, faire les outils ça va être difficile donc sur ce, on se retrouve pour une vidéo sur euh, Crohn donc si vous ne savez pas, j'ai la maladie de Crohn, n'hésitez pas à avoir la playlist dans le petit i il y a aussi une playlist sur mes expériences médicales, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais parler des différents types de douleurs qu'on peut avoir avec Crohn, et aussi des différents types de traitements que j'ai pu expérimenter. Parce que quelqu'un m'a demandé ça, et que je trouve ça très pertinent en fait de le faire, parce qu'on n'a pas qu'un seul type de douleur quand on a Crohn, donc voilà. C'est parti Donc euh, déjà, pour la douleur, euh, on va se baser sur une échelle que j'affiche à l'écran. Mais euh, toutes les douleurs que je cite peuvent exister en différentes intensités. La première douleur, c'est une douleur euh, de ballonnement. Ces premières douleurs, c'est une douleur de ballonnement. Donc ça peut être des douleurs à euh, 3, 4, euh, même 1, 2 parfois. Euh, mais il faut savoir que ça peut monter très vite dans les 7, dans les 6-7 euh, sur 10 niveau douleur, parce que tout simplement, quand on a Crohn, euh, les ballonnements sont très très douloureux. Euh, C'est difficile d'être ballonné, d'avoir envie de faire des gaz. Le problème, euh, les personnes qui n'ont pas Crohn diront ou même des personnes qui ont Crohn pourraient dire oui bah t'as juste à aller euh, faire des gaz et on en parle plus sauf que euh, quand on est en société ça peut être difficile parce que moi même si j'essaye moralement euh, physiquement c'est bloqué c'est à dire que je sais que c'est pas bien du coup c'est carrément bloqué et ensuite euh, bah, oui il y a des moments où ce n'est pas du tout approprié de pouvoir faire des gaz du coup on ne peut pas et puis voilà, même il y a des moments où ça, ça se bloque, mais psychiquement, parce qu'on ne veut pas, euh, par exemple, qu'on nous, nous entende, surtout en tant que personne perçue comme meuf. Euh, C'est très très difficile, je ne sais pas pour les personnes perçues comme gars, mais euh, en tout cas, il y a une impression sur le fait que dans l'imaginaire collectif, les filles euh, ne font jamais de gaz. C'est très dur de de pouvoir faire ça en fait. Euh, D'ailleurs pour les douleurs, euh, faut apprendre à reconnaître quel type de douleur et là pourquoi. Pour pouvoir adapter les médicaments que vous allez prendre, euh, adapter les actions aussi à faire. Voilà, c'est important de faire attention. Alors moi ensuite, outre les ballonnements, j'ai de des douleurs qui sont liées à l'envie d'aller aux toilettes. Donc pour ça j'ai deux types de douleurs différentes. Une euh, qui me fait comprendre que j'ai envie d'aller aux toilettes et qu'il faudrait faire ça assez rapidement. Mais euh, que je peux me retenir, c'est juste que ça va faire de plus en plus mal. Et euh, qui nous soulage à part de médicaments. Et une autre euh, qui dit clairement, si tu ne vas pas aux toilettes maintenant, euh, c'est moi qui vais décider en fait. Et c'est moi qui irai aux toilettes sur toi. Donc cette douleur là, j'ai appris à la reconnaître. Très facilement euh, parfois euh, j'ai cette douleur là et pourtant il n'y a rien euh, voilà donc euh, c'est une douleur qui est horrible euh, je saurais pas comment la décrire elle me fait ramper jusqu'aux toilettes le plus rapidement possible mais j'ai très très mal et en fait ce type de douleur c'est très difficile à gérer euh, les ballonnements comme je peux décrire c'est des ballonnements ça c'est plutôt des douleurs très aiguës moi je suis pas très douée pour décrire coup de poignard machin chose euh, mais c'est des douleurs très aiguës très intenses qui apparaissent euh, d'un seul coup et qui comme euh, vous prennent dans les, dans les intestins donc voilà euh, comme j'ai dit euh, ça ça peut être soulagé par le fait d'aller aux toilettes mais parfois euh, la première comme la deuxième douleur en fait une fois que vous êtes allé aux toilettes surtout la deuxième douleur euh, elle revient alors que vous n'avez plus rien à vider et ça, ça peut être très difficile à gérer. Dans ces cas-là, moi je conseille, en tout cas c'est ce que je fais. Je prends des médicaments parce que ça revient comme si vous avez besoin d'aller aux toilettes, sauf qu'il n'y a rien concrètement. Et ça fait extrêmement mal et ça revient et ça revient et, et c'est horrible. Donc ensuite niveau Crohn, il y a encore deux types de douleurs inconnues. Euh, en fait, je les appelle ouais, les douleurs inconnues parce que je sais pas pas qu'est-ce qui est la cause et je sais pas trop pourquoi elles sont là deux à trois types il y a les douleurs qui prennent seulement euh, le haut ou un côté ou le haut et les côtés en même temps euh, qui font très mal comme enfin euh, très très mal j'arrive pas à expliquer je suis désolée je suis assez nulle pour ça et il y a aussi les douleurs qui apparaissent dans tout le ventre donc ces douleurs là euh, c'est des douleurs pareilles inconnues mais qui sont très compliquées à gérer euh, parfois j'en ai d'autres euh, assez inconnues ça je sais pas si c'est lié à mon crâne mais parfois quand je me sens trop ballonnée ou que j'ai mal au ventre j'ai une pointe au cœur à la respiration alors, alors qu'on a vu euh, les, au machin euh, du cœur que tout allait bien j'ai une grosse pointe à la respiration j'arrive plus à respirer correctement Niveau des douleurs du ventre, il y a aussi mes douleurs de règles euh, que je mentionne juste vite fait mais voilà, qui peuvent être des douleurs qui peuvent être confondues avec des douleurs de crâne. Euh, J'avais des douleurs récemment à cause de ma vessie parce que j'ai sûrement fait une infection urinaire et euh, voilà, j'ai... Je peux avoir euh, différentes douleurs. Je ne sais pas si elles sont reliées à Crohn. Si je voulais lister toutes, ce serait compliqué. Je peux avoir des douleurs articulaires, des douleurs euh, aux yeux, derrière les yeux. Et je ne sais pas si c'est lié. Donc voilà. Euh, pour tout ce qui est euh, douleur c'est un petit peu tout ce que j'ai. Euh, personnellement, le parastamol ça me soulage pas. Euh, j'ai essayé de reprendre des spasons mais ça ne me soulage pas vraiment quelque chose qui marche c'est le tramadol chez moi euh, je vais essayer aussi peut-être de la codéine parce que apparemment ça pourrait être pas mal mais le truc c'est que les parastamols codéinés j'ai une réticence à prendre parce qu'en fait j'aime pas prendre des médicaments par exemple là c'est des paracétamol codéiné et du coup j'ai pas envie de prendre la molécule paracétamol sachant que ça me fait rien c'est comme ça que je fonctionne moi. donc voilà euh, maintenant je vais parler des traitements que j'ai pu avoir euh, si vous voulez d'ailleurs voir ma vidéo euh, enfin ma playlist, je, je vous le dis encore une fois n'hésitez pas à voir mes témoignages sur Crohn il y a toutes les étapes de mon Crohn donc euh, ensuite euh, comme ce, ça marchait au début mais ça n'a pas marché par la suite, euh, j'ai eu des problèmes, je me suis fait euh, hospitaliser, je le raconte dans une vidéo, euh, quand j'étais hospitalisée on m'a passé sur corticoïde à haute dose en intraveineuse parce que j'avais une sténose, donc c'était très compliqué à gérer. Mais ce n'était pas du tout un traitement au long terme, c'est ce qu'on appelle un traitement d'attaque pour enlever l'inflammation. Euh, je tiens quand même à expliquer que avant d'être mis soin Inflectra, on m'a fait euh, deux vaccins, je crois, et euh, une piqûre euh, à tubes, si je me souviens bien, et on m'a demandé de faire un examen gynécologique et un examen dermatologique pour s'assurer que... Je pouvais bien placer sous le traitement, j'avais oublié de le dire. Ensuite on m'a mis sous Inflectra. Donc euh, Inflectra, qu'est-ce que c'est Alors Inflectra, euh, c'est un biosimilaire de Remicad, si vous avez un Remicad euh, c'est quasiment pareil. Et c'est un anti-TNF, donc ce que c'est censé faire, c'est diminuer ma réponse immunitaire pour que mes cellules arrête d'attaquer mes propres cellules. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe dans mon crône, c'est que les cellules de mon ventre pensent que mes cellules de l'intestin sont, lui sont étrangères, et du coup, elles les attaquent euh, de manière assez violente. Et donc, diminuer euh, cette réponse immunitaire pour tout, euh, c'est pour ça que j'étais immunodéprimée, ça sert au, au fait que le corps arrête de s'attaquer j'étais placée sous ça et sous immurel pendant un certain temps pour éviter que euh, je rejette le premier traitement parce que immurel euh, ça baisse encore plus tout ça et ça permet euh, de mieux accepter le premier traitement donc l'immurel c'était des comprimés à prendre à heure fixe tous les jours et euh, l'inflectra alors j'ai eu une première injection euh, ensuite j'en ai eu une je sais plus euh, si c'était pas deux semaines plus tard puis une un mois plus tard puis après on les a espacés de tous les deux mois au début ça allait vraiment mieux ensuite comme j'expliquais euh, ça s'est dégradé ça s'est dégradé j'ai des douleurs articulaires mais mon ventre ça allait et puis mon ventre a commencé à me refaire mal de plus en plus de plus en plus jusqu'à maintenant euh, j'ai toujours pas changé de traitement alors que ça va faire plus de 8 mois que je le réclame. Euh, ça fait depuis le premier confinement que je réclame un nouveau traitement parce que mon état au niveau des articulations et au niveau du ventre euh, ne fait qu'empirer. Donc euh, actuellement, le, les, comme j'étais hospitalisée, les docteurs vont enfin consentir peut-être à changer de traitement, mais là, le problème c'était qu'on voyait pas. Euh, l'inflammation dans mon sang et que mes simples douleurs apparemment ne leur suffisaient pas et c'est grâce à une interne qui m'a fait donc comme je parlais précédemment dans la vidéo précédente le prélèvement de sel qu'on a pu voir qu'il y avait effectivement une inflammation euh, au niveau des sels quoi donc de mon intestin il euh, y a des problèmes. Euh, donc voilà c'est les traitements que j'ai pu expérimenter. Là on va peut-être me passer sous Umira. Umira c'est des piqûres à faire soi-même, donc je vous tiendrai au courant de tous ces traitements-là. Il euh, faut savoir que je ne sais pas du tout si c'est un parcours classique parce que du coup j'étais hospitalisée pour sténose, mais euh, je répondais pas très bien au premier euh, en tout corps. Euh, c'est quelque chose qu'on met généralement quand on a une faible maladie de Crohn, mais euh, la réponse ne ne pas être optimal. Les corticoïdes à haute dose c'était hors de question que je reste tout ça parce que c'est quelque chose qui abîme beaucoup le corps euh, à long terme et euh, du coup c'est un traitement d'attaque euh, puis un traitement de fond puis il faut trouver un traitement de fond euh, moi c'était un Flectra qui n'est absolument Enfin, qui a marché au début, puis qui a fait absolument n'importe quoi par là. La... Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous intéresser. J'espère que ça complète bien mon parcours avec Crohn. Vous aurez peut-être droit à un nouveau Crohn vlog d'hospitalisation suivant mon état. Comme j'ai dit, je me sens vraiment pas très bien. Je pense que ça peut se voir au niveau de mes yeux, au niveau de mon visage, tout simplement. J'ai pas beaucoup de force, donc voilà. Euh, N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse, euh, le sujet de Crohn. Voilà, euh, je compte revenir avec des vidéos sur la licence bientôt, euh, sur oui, la fac, tout ce genre de choses, les maladies psy. Donc euh, voilà, ça va arriver d'ici les semaines qui arrivent. Euh, C'est juste que je suis très fatiguée encore une fois. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt